bonjour à tous bienvenue sur la chaîne moquée okay. dans cette vidéo je vais vous présenter la fonctionnalité de surbrillance des termes recherchés dans le résultat de recherche pour cette démonstration je vais utiliser le site des médiathèques et bibliothèques du pays de Lunel donc on va taper une recherche Hop, par exemple 3,2,3 3. on va lancer la recherche et on peut s'apercevoir que dans le titre des œuvres, on retrouve les termes recherchés en surbrillance. Ça marche également avec l'auteur. Donc si je rajoute Arleston, on retrouve le terme Arleston qui est surbrillé dans les termes. Pour activer cette fonctionnalité, vous pouvez vous rendre dans l'administration de votre bouquet